Et en fait ça nous la de boule Pour moi, là, on de haut. c'était lundi matin que lorsque je pas à travailler, travail, on t'a dit on t'a monté au chameau en disant t'en monter au chameau. on passe à qui Jean, en monter, en t'a pleurer, en t'a on en dit mais on qui Jean pour tout ça Jean qui t'a fait, pour je nous tenir en qui Jean, il est qui disparaît comme ça Et bien, on dit, et en l'esprit, on dit, est-ce que Jean-Philippe qui restait connecté avec moi Parce qu'en mai, il restait connecté avec nous toutes. Là, on voit nous cas songer, que nous restons connectés. Et bien, on dit, mon bêté, en passant, si c'est lui hein, qui est inspiré moi, mais en ça, on pense, on, on songer. On dit, mais c'est là ça ça a été mis à faire, il a fait. Assis là, fait. Il s'y met tout graine, il écrit des livres, il parlait. Il cas, au cas ici YouTube, combien de bétons attendent C'est comme là tout, tout ça il a été mis à Il dit, vous pouvez écouter, vous pouvez enregistrer parce que vous YouTube, peut-être pas arrêté, Enregistrer ça, vous pouvez enregistrer. Il dit, tout ça il a été mis à À présent, l'univers dit, à présent, il travaille dans d'autres dimensions. Il travaille dans d'autres dimensions. Parce vous aussi de et bien à présent il y a d'autres gens alors nous à présent pour nous il n'y a pas la peine de parler pour dire oui euh, là c'est le c'est pour songer qu'à présent nous faut nous ne nous pas nous à y approuver et qui fait et en aussi c'est main dans la main parce que les autres peuples les autres populations, ils ne parce que ne pas se entre eux. Ils ne peuvent pas voir que vous avez fait un bite, ça Et bien, s'il faut mettre l'argent, ils ne peuvent pas le pas Alors, on ne pas ça pour mettre l'argent. On ne pas ça l'argent. C'est l'état d'esprit en nous. On nous arrêter fonctionner des qui besoin revendiquer pour Non, nous ne fait Et voilà, c'est sans au soi-là. Et encore remercier les autres, ont euh, parce que Jean-Philippe, en tête en moins, en cas songez, tout ça que nous vivons, nous t'es pitié qui fait que Jean-Philippe vienne ça et Parce que c'est ton petit bouc, il était Nous imagination, il était ni imagination, il était qu'à chanter, il était qu'à faire théâtre, il t'est qu'à. Il t'est qu'à. Qu qu oui! Là on voit et là on t'a ici la scène parlé, on a dit, ouais Jean-Philippe, Jean-Philippe. Mais ce conseil était déjà petit. C'est ton petit bout qui t'a captivé l'attention. Et il t'a dit que oui peut-être parce que si, il, il fait maman pas t'es avec papa. Il, papa il. Mais son petit bout, nous tout, pour moi, tout le monde l'élève en famille. En famille là. Et, encore en moins parce que nous sommes long. c'était on papa, grand-père c'était papa, mamie c'était maman, tati c'était maman. Nous élevons dans un seul pot et en cas de dire, merci, merci, pas oublier ça, est dit, pratiquer ça, est dit. Et à présent, il faut nous savoir que ça a été répété c'est puisque nous grands, nous ne pouvons pas un rien pour vous. Merci, voilà. merci. merci. Merci, exactement. Merci, merci, merci pour bon moins. On chance pour, pour les autres de cousins moins, Jean-Philippe, Kalala, au Motoundé, Ces noms-là été choisi. Et en cas parlé en nom à toute famille en moins. Parce qu'effectivement, les nous ont dit qu'ils décidaient qu'ils laisser ce nom-là à maman, était baila. Nous trouvons ça fort, nous disons qui Jean. Il ne veut pas non nous, il ne veut pas non là, quand il veut Et c'est après nous comprendre, nous comprendre que ça était été facile à tête ça été plus grand, vraiment plus grand que ça. Nous avons sa famille a taillé, nous accepter parce que c'était mission et nous n'avons pas tenir le choix. Nous sommes obligés d'accepter Jean qui tayé là. Et nous voyons que nous voyons à présent qu'il est nous déjà savent qu'ils tenions d'autres dimensions, mais nous pouvons nous encore plus qu'ils ça que une dimension waï qui a dépassé nous. Et en premier fois qu'elles pour manifestation là ça, en pâté même savent que chaque l'an était ni manifestation là ça. Encore merci parce que vous fait moins participer à d'autres Effectivement, en cas dix 18 novembre c'est aussi un d'autres pour moi parce que justement vendisote à pas en blague, Maman Jean-Philippe, il mort, je dis là, ça a fait quatre ans. Il est mort en 18 novembre 2018. Il est Et pour moi, c'était des gens date qui étaient importants. Et de voir que Jean-Philippe, il rejoint Maman, même semaine là, même moi là, ça c'est un symbole pour nous aussi. Et après-midi là, on a encore des missions Yo t'as pour témoigner des saïtiers en Afrique et en cas d'isote, vraiment en moins serré parce que en cas moins nous cas à d'enfants mis là que nous-mêmes nous patéquarons nous compte et pour s'entendre encore après midi là, écouter ça Zotekadi taléla saoudi taléla Pep Pep nous tout côté toujours lité mais en cas d'y avait ça Jean-Philippe dit nous ça y porte et nous nous savent que Ok, nous n'y allons pas, mais nous savons que nous grands. C'est Sandi là Nous savons que nous grands. Il faut nous comporter nous, comme des gens grands. Il ne faut pas nous comporter nous encore comme des gens qui en bas jouent à quelques Jean-Philippe, ça y est étudié, ça y, y écrit dans le livre, ça y parlé dans toute conférence. C'est que, que nous, ni nous, nous savent que nous, tout ça qu'il faut en tête en nous, qu'elles ont cette en nous inventé tout bâtin, eh ben nous, faut nous... Ni un, un comportement qui est en, a, un, qui en un accord avec ça. C'est que nous, j'ai grand, nous pas besoin montrer pour le monde que nous grand grands, nous savons nous grands. Et ça, il dit, entendre ça après-midi là, on retient ça. Il dit, l'ère du poisson est terminée. L'ère du poisson, c'était l'ère de gourmer, de litter, de babier, de, de revendiquer. Il dit, après ça, nous, dans l'ère du verso. Et l'ère du verso, c'est l'ère du partage, c'est l'ère du lienage. Eh bien, en nous coûter ça, son héritage nous trapait, nous plus pito qui ça nous était imaginé, mais nous attrapait. Et quand on dit ça, là aussi, nous ne pouvons pas comprendre, nous, nous dans toute l'humanité en nous, nous dans toute la matérialité en nous, nous ne pouvons pas comprendre ça qui est fait. Mais à présent, Jean-Philippe, il a eu dans d'autres dimensions. Mais nous, nous avons travail à faire et eh ben on nous continuer saibons-nous dans l'héritage là, et encore remercier ses autres. Merci pour ces pensées là, et encore une tout ça à famille là, parce que nous aussi, nous sommes en nous pède Et, nou et Jean-Philippe, c'est un monde la pointe, c'est un monde gosier, c'est un monde ici dans, et il chahait la Guadeloupe, il chahait, et il y en a, tout nègre, si la terre. Il connaît les tout côtés côté et il fait qu'à présent, nous savent que quel que soit l'endroit où nous vivons, eh bien nous c'est en sel. alors nous continuons de travailler là, il s'aime là. Voilà, merci. pendant moi c'est Laurence et euh, prénom moi c'est Laurence et non, moi c'est Marival Et c'est vrai, maman Jean-Philippe, c'était c'est à maman moi, voilà, et nous les ensemble. Nous lever, nous t'étois, ils grand, c'est un moi qui ni même l'âge qui Jean Philippe et moi même. Nous t'es le trio, hein, le trio nous, nous battons la campagne. Nous lever ensemble, mais la tradition à grand-mère en nous, grand-père en nous. C'était nous t'es à la fois moun de, de la moune la pointe, mais moun de la campagne aussi. Et, et c'est pour ça Jean Philippe dans toute Bitin te cadi, il te cap parler des racines, il nous avons es, une espèce de nous avons fait un sel et parce que c'est ça qu'on apprend apprendre. À nous. Voilà. Alors, Jean-Philippe, tu vois l'affaire? Exactement. Eh bien, tu vois l'affaire? Et il dit, tu as trié tout le monde et tu as aimé ça. Là, tu as parlé c'était « ma très chère. Là, tu as de mon très cher et de très cher ». Alors, pas oublier ça. Et il dit un petit message, j'envoie ça passer sur WhatsApp. Pas oublier ça. Fais attention à ça, ce dit. Parole à c'est ça qu'il dit. Hein? Toujours, ni pas paroles parole positive. L Énergie là, il doit être positive. Vibration là, il doit être haut. Alors, faut nous faire attention à ça, nous qu'a dit. Nous avons parlé. Et pour nous-mêmes aussi, toujours dire des paroles positives. Aïe, vent, nous y on pas sommes en bas, nous en haut, nous sommes Voilà, c'est ça qu'on a des cousins en de moins. Et on sait qu'il a. Il a expliqué mon paquet de bêtins, si la vie, si l'énergie, si si santé est. À présent, ça veut en sortir parce qu'on sait qu'on a ça. Il a cherché pour savoir qui est qui est cette en nous. Donc, en cas dit, à présent, si nous voulons faire plaisir, si nous voulons continuer de travailler, eh bien, il ne faut pas nous garder derrière. Ah oui, on fait nous ça, on fait nous ça. Oui, c'est vrai, nous savons là nous sortir. Nous peut qu'oublier ça. Mais à présent, nous savons qui nous y est, nous savons nous haut On nous été haut, et nous que nous pouvons continuer de travailler comme ça. Voilà. Alors, on invite les autres à prendre en chanter avec nous. D'accord. Allons-toi, Jean-Philippe. Oulé, lé, lé, lé, la, lé, Lé, la, de la, la, Lé, o on va voyager, oh, j'ai une édition de pour vous, c'est si on va voyager. Et nous verrons passer le droit par Jean-Philippe. Ou, dé, dé, la, de la, la, ou le le et la de la la, Jean Philippe, où oh, qu'a voyagé oh, bénédiction du ciel, Jean Philippe, où j'a voyagé, kalala, ou le le et la de la la, la de la la, kalala oh, ou qu'a voyager oh, bénédiction du ciel kalala, ou qu'à ka voyager, Bé ciel kalala, ou qu'à ka voyager, bénédiction du ciel kalala. Où j'ai voyagé, c'est toujours trois. Merci, merci, merci, merci pour le témoignage là. Il nous avons été en contact, Exactement. bien entendu. Et dix familles là, qui font là. Merci, merci en pile. Merci.